assez impressionnant de se retrouver, même si la salle est en travaux, devant un parterre aussi complet. Vous êtes nombreux à être venus jusqu'à Marne-la-Vallée. Alors bon, Je suis là en tant que régional de l'étape, donc président de l'université Gustave Eiffel, comme ça a été indiqué. Je suis heureux de retrouver des visages connus, certains dans l'Assemblée. Bon, Je voulais quand même faire remarquer que l'université Gustave Eiffel, elle n'était pas uniquement à Marne-la-Vallée, puisqu'elle en est implantée à plusieurs endroits sur le territoire. On est également à Nantes, à Lyon, à Salon Marseille et à Lille donc euh, voilà, donc, je suis régional de l'étape mais j'aurais pu l'être à d'autres endroits donc j'espère que vous me réinviterez chaque fois que vous passerez dans, dans vos... Dans, dans, dans les régions dans lesquelles on est présent. Euh, bon, je, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir euh, proposé de, de venir, en particulier Emmanuel Vivier, hein, euh, qui m'a sollicité pour venir intervenir à, lors de cette journée. Euh, et puis, euh, bah, remercier le, le comité d'organisation qui fait que bah, ces assises peuvent vivre. Avant de, de, de, de vous dire un petit peu euh, comment, euh, en tant que président d'établissement, je vois vos fonctions dans l'établissement. Je voulais quand même parler un petit peu de l'université Gustave Eiffel. Donc, je vous l'ai dit, c'est une université qui est implantée nationalement. Alors pourquoi elle est implantée nationalement C'est parce qu'elle est issue d'une fusion. C'est un établissement public expérimental euh, qui a été créé euh, donc en 1er janvier 2020 et donc qui regroupe un organisme de recherche qui avait ses implantations nationales qui s'appelait l'IFTAR, l'université. Paris-Esmar-la-Vallée, qui elle était bien sur ce territoire-là, même si ce n'est pas l'université Disney, hein, là vous n'êtes pas exactement euh, à l'endroit où est l'université, enfin certains pourront confirmer, hein. on est quand même un peu plus à l'ouest, hein. enfin la majeure partie de nos, nos, nos locaux. Et puis euh, d'écoles, on a fusionné euh, également. Il y a euh, l'Essier les Paris, euh, une école d'ingénieurs euh, en informatique et électronique euh, l'ENSG, qui est une école de géomatique, informatique donc, euh, qui est une école de, de l'IGN euh, l'EIVP, qui est une école d'ingénieurs de la ville de Paris et puis une école d'architecture. Qui est, euh, qui est donc basé aussi euh, sur le campus euh, un peu plus à l'ouest et pas à Disney. Voilà, on a été labellisé euh, dans le cadre du PIA euh, sur une thématique très particulière euh, puisqu'on est un e-site. Euh, maintenant, tout le monde connaît à peu près ces acronymes. Donc je ne vais pas vous redire. IDEX, e et tous ces trucs là. Et, et on est, nous, on, on s'est positionné sur une thématique très particulière qui est celle des villes de demain et dans lequel la, la dimension informatique, bien sûr, est, pré est présente. Alors, au-delà de, de, de, de cette construction qui nécessite beaucoup de transformations en cours, il y a une transformation qui euh, vous intéresse en particulier, puisque et je vois Mourad là-bas qui, qui commence à se demander ce que, que je vais raconter, euh, <rire> qui est la transformation de l'ensemble de, de, de l'université qui impacte nécessairement les services informatiques. Alors à l'université, on a décidé d'attendre un peu avant de se lancer dans, dans cette transformation et on, on a, on a réussi à quelle pouvait être la meilleure façon d'organiser le, le service. Ça a demandé euh, pas mal de travail et, et on a choisi une, une organisation qui est quand même euh, assez particulière dans, dans le... Dans le, dans le monde de, de la, des, des universités, puisqu'on a, on, on a choisi une organisation par pôle d'appui euh, aux bénéficiaires. Euh, donc, euh, un, un pôle administration transverse, un pôle recherche, un pôle formation pédagogique et puis un pôle socle euh, qui change euh, voilà, vraiment l'organisation euh, euh, de ce qui s'appelait chez nous, enfin l'UPEM, puisque moi j'étais président de, de Paris-Esmain-de-la-Vallée avant, euh, le, le CRI. Et qui change aussi les organisations des autres, euh, des, des, des autres départements qui s'occupaient de, de l'informatique dans les établissements. Donc c'est un, un challenge pour pour l'université. Euh, le, les communautés informatiques, moi, je me disais, ben c'est des collègues qui sont habitués au changement. Ça change tout le temps. Hein, on a des outils qui changent. Et, et en, en général, vous accompagnez parfaitement le, le, le reste de l'établissement sur ces changements. Alors, en revanche, quand il s'agit de changer l'organisation de, des, des, des, des services eux-mêmes, ben c'est toujours un peu plus compliqué. En fait, vous êtes comme les autres. Euh, la, la, la, la, la transformation et l'accompagnement du changement est nécessaire. Et donc là, on est dans un gros changement euh, qui est en cours. Euh, donc moi, ce que je vous propose, c'est que lors des prochaines assises, l'année prochaine, eh bien, Mourad et, et, et les équipes qui sont présentes puissent faire une présentation de, de, de ce travail qui a été fait. Alors peut-être que ce ne sera pas totalement fini. On va, on va, on va viser 2023 pour être sûr. Mourad, allez, de, allez on dit 2024. Non <rire> Voilà, donc il y a, a un challenge. Et, et, et donc, je pense que ce sera utile pour la communauté de voir bah, comment, on, avec cette organisation orientée bénéficiaire, comment bah, voilà, est-ce que ça, ça répond à ce qu'on a imaginé que ce, ce, ça puisse répondre euh, et puis bah, peut être en tirer des, des conclusions qui peuvent être utiles pour l'ensemble de la communauté. Euh, donc, voilà, c'est une organisation qui va bousculer un petit peu les, les, les organisations telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors, pourquoi j'évoque le fait de revenir vers, vers, vers, le, vers vous et de faire une présentation C'est pas juste pour embêter Mourad, que, que j'aime bien par ailleurs. Euh, c'est parce que bah, c'est un peu votre rôle et, et, et je voulais saluer ce rôle-là. Ça a été évoqué assez largement dans la présentation des différentes personnes euh, qui faisaient partie... Euh, euh, alors, je n'ai pas retenu que c'est le comment vous appelez, la... non c'est pas la communauté l'ensemble des les 15 personnes c'est quoi c'est le... le conseil d'administration voilà. et donc on voit bien que bah, le rôle euh, du CIR c'est bien d'accompagner les établissements, de faire du, du partage d'expérience, d'accompagner les transformations, de faire de la formation de faciliter les échanges notamment euh, au, au moment de ces assises et donc euh, bah, voilà, si l'université et, et, et, les, et, et les, les acteurs ne participent pas à, à cette mutualisation, eh bien, euh, voilà, le CIR n'existe pas et donc c'est important et donc je voulais aussi par là remercier euh, ben, l'ensemble des, des personnes qui s'impliquent pour la communauté. Euh, alors voilà, moi je pense que c'est très important pour notre communauté d'arriver à se structurer, arriver à travailler ensemble, d'arriver à porter des projets ensemble, de faire des, des retours d'expérience. Je, je parle d'expérience, hein, comme ça a été dit, j'ai été président de la, la conférence des présidents de l'université. J'ai la chance aussi, j'ai vu Stéphane tout à l'heure, je ne sais pas où il est passé, non, en général, il est au café pendant qu'on travaille. Ah non, il est là. Euh... <rire> non, il lit son mail. Il ne fallait pas donner le, le, le Wi-Fi. <rire> Et, et, et voilà, je crois vraiment à la mutualisation. Et, et, et le message que je voulais passer aussi, c'est important aussi, et, et je vois par la présence notamment de l'AMU, mais aussi de Renater et, et d'autres acteurs, c'est bien aussi de se fédérer entre communautés diverses, bien sûr, autour des, des problématiques informatiques, mais aussi avec, avec les différentes conférences, notamment France Université, puisque maintenant la conférence a changé de nom, pour essayer d'avoir, voilà, d'essayer de porter ensemble les problématiques parce que notre, notre domaine est, est, est tellement spécifique et est tellement isolé dans, et, et mal connu que c'est bien de porter les choses ensemble plutôt que de les faire de façon isolée. Donc à la fois merci à tous ceux qui travaillent pour, pour animer cette communauté et merci aussi de l'animer plus largement avec les autres acteurs des réseaux de, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, voilà, maintenant que j'ai dit un peu ce que je voulais dire sur l'université et puis sur XIR, je voulais quand même dire quelques mots de comment, euh, voilà, moi j'appréhende votre travail dans les services informatiques vu d'un président d'université, alors un président d'université un peu particulier, puisque voilà, comme je suis prof d'informatique, enfin, je ne sais pas si je peux dire encore, enfin si, j'ai le statut en tout cas, parce que j'enseigne plus beaucoup. Je voulais quand même vous faire un petit retour de, de, de, de, de la façon dont je voyais les, les services informatiques ou les services numériques. Je ne sais pas comment il faut, il faut dire euh, maintenant. Euh, bon, ce qu'on ce que, ce qu peut constater quand même, et même si euh, les, les, les, peut-être que euh, je pense notamment à France Université, euh, la place de, de tout ce qui est numérique n'est peut-être pas à la hauteur des enjeux. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'informatique et les services informatiques sont vraiment au cœur des établissements. Ils sont partout. Euh, ils sont partout, dans tous les métiers euh, et, et, et vous êtes particulièrement sollicité alors on, on vous trouve bien sûr euh, dans des, des tâches qui sont autour du système d'information et, et de l'administration de l'université ça c'est plutôt des métiers qui sont anciens euh, et, et voilà, mais qui se renouvellent en permanence mais on voit que voilà, on, vous aide, on va de plus en plus loin dans les outils SI de l'administration dans, dans le métier lui-même donc euh, d'un du, d'une fonction qui était vraiment de fournir des outils, vous êtes de plus en plus en, en proximité avec les métiers et puis la montée en puissance de, de l'informatique autour de la formation mais aussi euh, autour de la recherche qui a été euh, un peu boostée on va dire euh, par la, la, la période Covid où euh, bah, heureusement que les services informatiques ont, ont tenu la route euh, en général hein, euh, parce que c'est grâce à vous je, je pense que les établissements ont pu continuer à tourner et et ont pu continuer à faire que nos étudiants puissent continuer à avoir des services numériques, à obtenir leur diplôme et que les universités et plus généralement la recherche a réussi à avancer. Donc merci. Merci pour ça. Voilà. Donc là, on est passé. Un, on a accéléré un petit peu et donc on vous sollicite de plus en plus donc vous êtes de plus en plus sollicité de plus en plus de, de pression pour offrir des, des nouveaux services donc la, la, le, le Covid a fait découvrir plein de trucs à plein de gens et donc ils se disent bah, il faudrait ceci cela euh, une demande aussi de de de plus en plus de, j'allais dire, de convivialité sous la pression des, des, des, des outils qui sont proposés au grand public. Euh, voilà, c'est pas exactement la même chose que les nouveaux outils, mais on, on voit émerger quand même de dire, mais quand même le truc que vous nous proposez à l'intérieur de l'université, c'est quand même vachement moins bien que le machin que j'ai été chercher que j'ai téléchargé l'autre jour. Or, c'est pas le même métier quoi. Le, le métier d'aller de, de, de, chercher un truc et de l'installer sur son ordinateur, c'est pas le même métier que celui d'un service informatique. Donc, il y a cette pression là aussi qui, qui, qui, qui pèse sur vous. Donc c'est d'autant plus dur. Euh, il y a aussi une, une demande de plus de disponibilité. Euh, il y a quelques années, je me souviens, euh, Mourad doit s'en souvenir également, on avait dit, euh, bah, voilà, les services, on les arrête à... à voilà, avant d'aller se coucher et puis on les réallume quand euh, le premier est levé euh, puis le week-end maintenant on voudrait que tout soit disponible 24-24 euh, et, et, et avec euh, une, énormément de robustesse de sécurité parce que les, les problématiques de sécurité émergent des questions de souveraineté aussi qui, sont, voilà, qui, qui existaient déjà mais qui sont de plus en plus visibles notamment dans le domaine de la recherche où on nous demande d'être de plus en plus attentifs à, à, à la capacité de de préserver notre patrimoine scientifique et technique. Voilà tous ces besoins-là qui émergent en même temps euh, et qui pèsent bien sûr sur sur vos services. Alors là-dessus, on se dit bah oui, euh, voilà c'est bien parce qu'on a on, on va on, on, voilà, on va avoir un pilotage par le président qui est bien conscient de tout ça euh, et puis euh, des moyens qui qui, qui vont euh, y être afférents. Alors bon. Première chose, c'est que souvent, euh, bah, les, les, les présidents sont, ont des injonctions assez contradictoires. Donc c'est assez compliqué à l'intérieur d'une équipe de gouvernance. Alors il y, a les, il y a les gens qui veulent plein de sécurité, et puis d'autres qui veulent des outils euh, plus ouverts. Il y en a d'autres euh, qui veulent euh, bah, qu'on mette l'accent sur, la, sur la formation, d'autres plus sur la recherche. Et les, et les, et les objets sont de nature très différente. Et donc, il y a un vrai, une vraie difficulté euh, bah, à faire des choix, à faire des arbitrages. Et, et au sein d'une gouvernance d'université, bah, il faut qu'on essaye euh, bah, de, de s'organiser pour cela. Euh, Ce n'est pas toujours au, au cœur des, des, des discussions qu'on peut avoir en, en, en interne. Et je m'en excuse hein, auprès de Mourad. Mais vous êtes aussi là. Je vais passer un, un, un message aux équipes aussi pour nous, pour nous conseiller et, et nous accompagner euh, dans, dans les choix et les, les priorités qu'on doit mettre sur cet ensemble de demandes qui sont toutes légitimes, aussi légitimes les unes, les unes que les autres. Donc ça, c'était pour, pour les, les, les, les, la difficulté à, à, à gérer le temps et, et, et, les, et, et la capacité à, à choisir les bons projets à, à accompagner. Ensuite, il y a une autre demande qui émerge. Et je pense que là, il y a, il y a du travail à faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette organisation au niveau de l'université. C'est que la demande des utilisateurs est de plus en plus forte d'accompagnement des utilisateurs. Le, le, le, le temps où on... On pouvait, et je l'ai connu, et moi j'aimais bien, et moi ça ne me pose pas de problème personnellement, où on pouvait installer une, une, une application et puis bah, attendre de voir ce qui se passait, euh, c'est plus possible. Euh, probablement parce que maintenant, euh, le, le, le, vos, les outils qu qui sont déployés dans les établissements s'adressent à absolument tout le monde. Et tout le monde a besoin du numérique. Et donc euh, là où euh, précédemment, euh, voilà, on avait quand même une... Peut-être pas une minorité, mais il y avait une partie de la, la, la communauté universitaire qui pouvait très bien se passer. Il y avait, je connais encore des gens il y a une dizaine d'années qui ne lisaient pas leur mail hein, et qui ne savaient pas lire leur mail. Aujourd'hui, c'est plus possible. Tout le monde a accès aux outils. Et donc, il y a un vrai besoin euh, de vos services de muter dans l'accompagnement euh, des utilisateurs euh, qui est un vrai challenge parce que ce n'est pas nécessairement euh, le métier euh, dans, dans lequel euh, vous vous êtes euh, inscrit au démarrage. Dernier point que, que je voulais évoquer aussi en matière de, de pression, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est le, le, le fait que, euh, on a au, au delà des, des établissements et des, et, des, et des communautés universitaires, on a aussi l'État. Euh, et là euh, Stéphane euh, c'est bien de ce quoi je parle qui, qui attend beaucoup du numérique et qui pense que euh, le numérique va transformer euh, la France et, et alors en particulier l'enseignement supérieur à la recherche et donc on, on, a, on a plein d'attentes disant voilà, il faut que voilà, du jour au lendemain vous soyez capable de mettre en place plein d'outils parce qu'il y en a qui le font pourquoi vous n'arriviez pas à le faire au niveau, au niveau français donc on a une vraie pression aussi des, des acteurs de l'État euh, pour avancer dans le numérique et donc des, des vraies attentes de, de transformation des établissements de ce point de vue là avec je pense derrière une, une idée sous-jacente qui doit venir de Bercy qui est de dire bah, plus il y a de numérique moins ça va coucher cher ce qui est malheureusement pas le cas c'est plus de services, un meilleur service rendu mais pas nécessairement des économies bah, Toujours est-il qu'il y a aussi cette pression là qui arrive euh, on... Dans un, et, et tout ça dans un contexte où ben, on, on connaît tous la pénurie euh, d'informaticiens. Il n'y a pas que l'enseignement supérieur et la recherche qui, qui, qui souffrent de, de cette pénurie euh, d'informaticiens, et, et malgré le nombre euh, important qu'on forme euh, d'informaticiens dans nos établissements. Euh, et, et, et donc là, vous, vous êtes, con, on est confronté également sur l'accompagnement la, la, de ces projets un, pro, un problème de ressources humaines. Moi, c'est ce que je constate euh, dans tous les, voilà, que ce soit en interne ou avec l'AMU ou, ou sur des projets partagés. Voilà, on, on a, on a un problème de ressources humaines. Notamment parce qu'il n'y a pas assez et d'autre part parce qu'il y a de la concurrence avec des acteurs privés qui en général sont, en tout cas financièrement, peuvent paraître plus attractifs que les métiers qu'on qu peut proposer. Donc devant ça, je l'ai dit tout à l'heure, il faut, il faut que les, les gouvernances arrivent à, à prioriser parce qu'on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout faire si on n'a pas suffisamment de personnes. Euh, donc ça, c'est un, un vrai enjeu. Je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne. À, et, et ça, je le dis, je dis souvent. J'en discute souvent avec, avec les équipes en interne. Euh, c'est qu'il faut aussi arriver à, à, à, à prioriser les choses et à s'investir à la bonne hauteur dans, le bon, dans, les, dans les bons objets. Euh, je me souviens aussi du, du début de l'université où euh, bah, le, le, le service informatique il faisait tout, on avait besoin de mails, l'université faisait les mails, euh, on avait besoin de, de n'importe quoi, euh, voilà, le, le, le, enfin, le, le, le service informatique euh, mettait en œuvre. Je pense qu'on a vraiment besoin maintenant de se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment le métier qui, est, qui doit être fait au niveau de l'université, l'université euh, ou, ou l'établissement, hein, parce que là je parle d'université, mais il y en a qui vont être choqués parce que je parle trop d'université, mais voilà, je parle d'université de, de façon générique. Euh, l'université et, et les services informatiques ils doivent vraiment se concentrer sur tout ce qui concerne le, le métier, les spécificités de l'établissement, Profiter au maximum de la mutualisation, donc s'appuyer sur des outils euh, euh, tels que ceux proposés par la MU ou d'autres que j'ai vu qui n'étaient pas invités ou qui, qui n'étaient pas partenaires. Euh, et, et voilà, il faut donc se concentrer sur ce, que, ce qui est vraiment la spécificité de l'établissement, mutualiser tout ce qui est mutualisable et qui n'est pas la spécificité de l'établissement. Et donc là, vous avez un rôle important à jouer de mutualisation et de discussion entre vous. Et puis, et ça je pense que c'est la plus grosse nouveauté c'est d'accepter de, de, de, parfois d'externaliser et de, de conduire cette externalisation et ça c'est un vrai changement de métier, d'externaliser parce que c'est plus, euh, plus du tout ce que les, les, les services informatiques faisaient précédemment et ça demande d'autres compétences parce qu'en externalisant il faut continuer à maîtriser voilà. et donc tout ça c'est votre métier aujourd'hui euh, qui est d'une grande complexité sur lequel pèsent beaucoup d'enjeux, d'attentes des établissements, des communautés de l'État. Euh, donc euh, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage <rire> dans cette tâche. Euh... Voilà, je, je, suis, je suis vraiment convaincu, c'est ce que je voulais vous dire, que vous êtes au, au cœur des transformations de l'enseignement supérieur et de la recherche, même si ça ne se voit pas tout le temps. Et j'espère que donc, ces assises du XIR vont vous permettre bah, de, de bien partager et, et d'être plus efficients et, et de vous soutenir les uns les autres pour bah, mieux répondre à ces enjeux à l'avenir. Voilà, Je vous souhaite à toutes et à tous une, des excellentes assises. Et puis, bah, j'espère que bah, les, les travaux ne vont pas trop vous gêner également. Et je suis vraiment désolé. On aurait pu vous accueillir peut-être à l'université. Enfin, on, on est en construction, mais pas en travaux. Voilà. <rire> merci à toutes et à tous. Vous voulez que je, je danse je... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse <rire> ouais, Merci. Je vais vous abandonner parce que j'ai d'autres contraintes. À bientôt. À moins qu'il y ait une question, oui, oui. Je peux répondre à des questions si vous en avez. Bon. Non, pas de questions. Ah, si, une question là-bas. Oui, J'ai un peu de temps. Bonjour, Bonjour. Karim Asnawi, Nantes Université. Félicitations. <rire> On recrute. Euh, justement, sur cette, cette question du, du recrutement, vous l'avez abordé comme un, comme un enjeu, mais sans forcément nous donner les clés pour... Est-ce que vous pouvez être, nous donner, en tout cas, les pistes que vous, vous creusez sur comment on fait pour être compétitif sur ce marché de plus en plus concurrentiel Et est-ce qu'on a les clés pour être vraiment compétitif euh, je, je vais répondre à ces... Euh, si je n'ai pas donné les solutions, c'est parce qu'aujourd'hui euh, on n'en a pas hein, euh, ce qu'il faut qu'on fasse valoir c'est l'intérêt de, des métiers qu'on qu propose et puis euh, éventuellement les, les, les, la qualité de, de, de, de, de ce qu'on peut produire dans les établissements et malheureusement euh, euh, sur ce dernier point euh, dans les transformations qu'on vit aujourd'hui euh, c'est assez difficile de vendre que c'est euh, voilà, euh, très, très agréable, il y a du challenge, on est d'accord, il y a de la transformation et donc pour certains ça peut être intéressant en revanche pour la paisibilité du travail euh, c'est pas ça, Enfin en tout cas je pense que dans un, une université comme l'université Gustave Eiffel, c'est le même genre de challenge et donc euh, voilà on peut attirer éventuellement des, des, des, des personnes qui, qui sont intéressées par ces transformations mais euh, voilà on peut pas vanter tellement la qualité de vie je pense que les, les, les, les, les, les, les, les sujets sur lesquels il faut qu'on avance, je pense que c'est probablement sur l'accompagnement de, de, de de ces services en particulier de, et, de, et, de, et, de, et de combien on paye les gens hein, sur... Euh parce que c'est là-dessus où aujourd'hui, on est très, très en deçà de ce que peuvent faire les, les concurrents, les concurrents externes. Donc ça, c'est une piste. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de l'université, euh, enfin, des universités ou des établissements en général. Il euh, bon, y, y, y a une prise de conscience, je crois, au niveau de, de, du ministère de la fonction publique, de ces nécessités de différenciation euh, au, au, sein des, au sein de la fonction publique. Voilà, c'est une piste. Euh, après, moi, voilà, on a, euh, moi ce que je enfin là, c'est plutôt un palliatif. J'ai eu l'occasion déjà d'en discuter avec, avec d'autres, euh, mais à un moment, euh, quand on arrive à avoir personne sur un sujet qui est essentiel pour l'établissement, il faut peut-être aussi savoir externaliser, faire, à, à, même si ça coûte plus cher, euh, aller chercher à l'extérieur, parce que à des moments, on a besoin d'avoir des compétences à un instant T. Quand ce n'est pas des, des compétences pérennes, peut-être qu'il faut aller euh, voilà, passer par l'externalisation d'un certain nombre de, de choses qu'on n'est pas capable de faire en interne et qu'on n'est pas capable de supporter. Mais là aussi, il faut, il me semble, euh, arriver à le faire avec doigté parce que l'objectif n'est pas de tout, euh, tout externaliser. Il faut le faire vraiment sur des, des, des projets où il y a euh, voilà, une, une augmentation de, de besoins à un T et pas de pérennité dans le temps des, des besoins. Voilà. Mais malheureusement, voilà, si j'avais une réponse, je. je... C'est vrai, vrai que pour, pour compléter, il y a quand même l'enjeu de pouvoir euh, recruter certaines compétences. Vous le dites, on peut externaliser, mais par exemple, si on veut recruter un RSSI aujourd'hui, euh, c'est plutôt quelque chose qu'on a envie d'avoir en interne et pas forcément. Bien sûr, c'est pour ça que je disais, ouais, effectivement. Et, euh, et c'est aussi l'enjeu de garder les gens qui sont déjà en place. Au-delà de, de savoir recruter, il faut aussi, donc c'est vrai que je pense qu'il y a un enjeu au niveau des présidents d'université de faire remonter au niveau du ministère ces questions de rémunération. Dans notre, dans notre filière. Et ben, on a, enfin, dans mes anciennes fonctions, on en avait discuté à l'époque avec euh, la, la ministre chargée de la fonction publique, justement. Donc euh, voilà, on fait remonter. Mais... Bonjour, merci pour votre partage de, de, de votre vision sur la transformation des universités. Moi, j'ai juste une question sur le cloud public. Quelles sont pour vous, euh, quelle est votre vision du cloud public et en matière de cas d'usage pour les établissements. Merci. Alors, je sais que c'est très sensible, hein, la partie code public dans le monde de l'enseignement supérieur-recherche. Oui, j ai, j ai, j ai pas vraiment. Euh, oui, effectivement, je ne je suis, je, je suis pas rentré dans le détail de, euh, effectivement, de, de la question du, de la cloudification d'un certain nombre d'applications. Euh, c'est un sujet sensible. Euh, là aussi, euh, il me semble qu'il faut arriver à claudifier ce qui est important de clarifier, de ne pas clarifier ce qui est important de garder euh, dans les établissements. Euh, là aussi, avec des questions de spécificité et, et, et, et de choses qui sont mutualisables, euh, je pense qu'on est au début de, de ce processus. Euh, on est vraiment au tout début de ce, ce processus euh, ça va au delà de la mutualisation hein, ça va, là maintenant c'est le, le, le partage vraiment des services sur les histoires de cloudification il y, y a des questions de sécurité mais maintenant on, je pense qu'on est, on est arrivé à avoir des des, voilà, des, des des garanties de ce point de vue là, mais je pense qu'il voilà, y a des vrais enjeux de souveraineté aussi pour les établissements euh, qu'il faut être capable de garantir euh, pour, euh, voilà, pour les utilisateurs, pour les établissements et que je pense que tout le monde enfin, tous les établissements dans leur organisation et dans leur gouvernance n'est pas encore tout à fait mûr sur ce passage euh, à une clorodéfinication massive de, des, des applications. Pour des raisons qui ne sont pas, euh, voilà, j'évoquais tout à l'heure la difficulté à, à, à, à se transformer, mais, mais, mais des services. Mais c'est un vrai changement de métier là aussi euh, qui arrive dans un contexte où on est aussi en plein changement de métier. Donc c'est une nouvelle transformation euh, bah, qu faut, qui, qui, qui va être difficile à, à accompagner, mais probablement qui va toucher un, un certain nombre d'applicatifs dans nos établissements. J'en suis, suis convaincu. J'ai pas vraiment répondu, mais voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, mais merci à vous et puis bon, bonnes assises. Merci beaucoup. Bon retour, à bientôt.